<rire> Est-ce qu'il y a une fille que tu as perdu de vue, contact, complet Ouais. Ok. Et il y a cette fille et il y a une, une autre... En fait, elle s'est mise en couple avec quelqu'un parce que je vois qu'elle est pas toute seule. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Ok. Il oh, y a cette déception par rapport à ça. Ouais. Qui Ryan Alors tu te sens comment depuis le début de l'émission là, avec euh, bah, tout ce qui vient de se passer, puisque Véronica pour l'instant a mis des claques à beaucoup de gens. Ils flippent ouais. les appels. C'est un truc de ouf là. 0142 48 5000. Euh, on nous appelle de dingue. Si vous voulez parler avec Véronica c'est le moment. Et d'ailleurs, Véronica tu vas offrir des des consultations tout à l'heure. On va fait. on va expliquer comment après. Euh, par contre, il y a un homme qui travaille là. D'accord. Non, euh, l'homme à ton boulot là, ah, là. maintenant. Ouais. Euh, il non. y a il y, y a pas de patron, quelque chose comme ça non, c'est une chef. C'est une, une chef Et c'est qui ouais. cet homme euh, que je vois tout le temps en divergence d'opinion Ah oui, un collègue de boulot, ouais. Voilà. truc oh, okay. complètement dingue. Je pense qu'on était tous un peu sceptiques. Et Ryan le premier. Et là, il ben on, on, on vous a pas amené la moins bonne des... Et vous vous